Faut pas dire bon bah je viens juste te mettre ta roost On fait un petit un petit jungle speed Oh mais. Bah ah ouais bah <rire> Attends mais. vu grand <Gros>, fuck Bah <rire> c'est quoi ça Non mais on fait quoi là C'est la fille indienne <rire> ah, je, crois, là, je, me je suis rouge <rire> <rire> Ah, sur toi! Oh, oh la la la! <rire> la oh la, la, la, la, la, la J'ai pas de balles! Oh la <rire> la! <rire> la <Non, rire> J'ai voulu. 4-12 en balles! Oh, je suis mort! Mais putain! <rire> <rire> ah, fais gaffe. Ouais. Oh là là <rire> oh <rire> Attends parce que du coup j'ai pas. vas-y je balance ah, vas un. Sens... Ah bah j'en oh, ai en moi aussi. <rire> <rire> mais vite ton non, singe de mort mais... Ah je suis rouge, allez Ah t'es dans le pack là Oula. Oh là Oh je suis <rire> pas. Oh non <rire> Oh là là Oh non Mais non Putain <rire> non. Oh c'est chaud là gros Pourquoi ça se referme pas Ah je sais pas gros, je mets un singe c'est le là. Toi d'Arto gros, le wesh, le <rire> Attends. oh, oui, je connais pas. Wesh, y'a eu personne. C'est une blague, y'a que eu Arkane. Oh, mais qui Oh non, <rire> qu'est-ce qu'il y a ouais, euh... Oh, oui, euh, machine. Ouais, mais prends-la, voilà. Oh, oh les bâtards, ils veulent me faire. Putain, le moment où non, non, non, je suis pas rouge, mais je suis dans la sauce. Ok, ok, ok. Bien joué ah, Putain mais cette fenêtre ah, je vais réussir à la fermer non. là C'est bon j'ai mis un barreau Un autre barreau ah, oui. <rire> Non mais attends vas-y c'est bon j'en ai marre Bar Barrez-vous là, non mais attends Retuis dans fait, le En fait tu coin. peux jamais la sortir euh, la fenêtre tu peux jamais la refermer si elle est ouverte. Même non, avec une machine je... de mort Eh gros il faut Y'a le napalm quelque part c'est quoi ce merdier Mais Sur Xbox, sur Switch, sur je sais pas quoi... Oh c'est la, la mort, mort Oh. <rire> vas-y on passe, on passe C'est Alpha qui nous a appris, vas-y prends, moi <rire> Ah Vas-y <rire> Putain ah Il est là gros ouais. Reviens ça, je vais me faire doser ouais, je est bon. Non, pas là la... Il, est... Il est en l'air Mais... Il est en l'air Il dit t'es bloqué en Mais il est là dans le geyser ce fils de... Ouh. Oh, c'est la merde <rire> Attends, au final tu regardes 20 minutes alors qu'il n'y a rien dedans, plus à faire lequel que tu tombes, quoi. C'est le, oh ouais, le, le zoo, là. Ouais, c'est le zoo. Ouah, mais gros, c'était quoi ce... ça, là C'est vous, les vieux, là. Vous vous sentez obligés de boire. Faut exister Ah ouais Allez, je suis rouge, ça sent la merde. Non, allez